Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois d'avril, c'est le bélier qui est en vedette jusqu'au 20. C'est euh, votre secteur intime, familial, celui de la maison. Donc, c'est le moment peut-être de penser à déménager. Hein. Bon, le, le passage du soleil est très rapide, donc ce n'est pas euh, quelque chose qui va arriver, mais peut-être que vous y penserez, ou alors que vous allez penser à acheter un bien, à le louer, enfin, il y aura de l'immobilier dans l'air. Il y a également euh, le côté extrêmement euh, actif hein, du bélier, alors peut-être que vous allez faire des travaux chez vous, hein, que vous allez décider de repeindre euh, une pièce ou... Euh, d'aménager quelque chose peut-être d'acheter des meubles bon bref c'est la maison et la famille aussi hein, qui sont au premier plan il y a peut-être quelque chose à à faire euh, pour quelqu'un de la famille après le 20 le soleil sera en Taureau alors là c'est votre ami hein, le Taureau signe de terre signe de Vénus vous allez être bien dans votre peau à l'aise avec les autres euh, ça se passera bien si vous êtes à deux en couple, vous serez plus séduisant, plus, plus séducteur même, alors que bon, le Capricorne, il, il a la réputation d'être un petit peu réservé, de ne pas trop montrer ses sentiments et d'être euh, distant. Hein. Là, avec le soleil en taureau, vous serez beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus euh, euh, démonstratif hein, de, de vos sentiments. Euh, donc ça, euh, ça va être pour le premier décan principalement côté activité et vie quotidienne mars occupe votre secteur 7 il est la planète elle est face à vous et elle, elle transporte vous le savez beaucoup d'agressivité beaucoup de d'énergie hein, des énergies qu'il faut contrôler alors soit ce sont les autres qui vont être un petit peu agressifs avec vous euh, vos partenaires professionnels, vos collègues, euh, peut-être même votre partenaire affectif. Euh, en tout cas, il y aura une sorte de, de rapport de force euh, entre vous et vous. Vous aimez pas trop ça. Hein, D'ailleurs, vos, vos réactions euh, sont souvent euh, soit vous, vous fuyez, vous jouez l'indifférence, vous faites, euh, euh, vous essayez de décourager euh, <rire> finalement euh, hein, celui ou celle qui cherche à vous faire réagir parce que finalement, euh, c'est ce qui va se passer, on, on va chercher à vous faire réagir, et vous, votre réponse, elle ne sera pas euh, du tout celle que les autres euh, espèrent. Maintenant, ça peut être aussi un conflit euh, dans un, euh, une association, euh, dans un contrat, à cause d'un contrat, vous pouvez... Euh, avoir une décision à prendre, un choix à faire concernant cette association ou ce contrat. Euh, donc, euh, ne comptez pas sur Mars pour euh, avoir l'esprit de conciliation, pour être cons consensuel. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire euh, si vous voulez que les choses ne, ne partent pas en sucette. Bon, de toute façon, Mars est rapide et vous trouverez euh, certainement euh, rapidement une solution. Côté cœur, le mois commence très très bien étant donné que Vénus est en taureau et qu'elle regarde votre troisième décan qui n'a plus euh, du tout euh, euh, de problème puisque Pluton vous a quitté. Hein. Donc euh, l'amour peut euh, être vécu de manière douce, tendre, sans complication, ça peut être simple. Bon alors maintenant si vous êtes seul, évidemment, euh, euh, bah, il, il faudra euh, essayer de d'user de votre charme, de votre séduction, vous occupez un petit peu de vous, de votre look, de manière à ce qu'on vous remarque davantage. Vénus est en 5, hein, c'est un secteur solaire, donc il faut vous faire remarquer, si vous voulez euh, faire une rencontre, vous faire des amis, hein, hein, occupez-vous de votre look. Après le 11, Vénus s'occupera les Gémeaux et c'est votre secteur du travail. Donc c'est au travail qu'il faudra faire du charme. Peut-être que vous avez repéré quelqu'un hein, dans l'entreprise ou là où vous travaillez, euh, avec qui euh, ça pourrait coller, hein, ou avec qui vous avez envie d'être ami euh, et plus euh, si affinité. Donc euh, bah, ce sera le moment euh, hein, d'user de, de votre charme et de vous mettre en valeur, puisque vous avez un, euh, acquis un nouveau look avec euh, Vénus en taureau, donc euh, il faut essayer de, euh, de l'utiliser et de voir comment ça fonctionne. Hein. Le 4, le 8, le 16 et le 21 aussi seront les meilleures journées de votre mois, euh, euh, d'abord pour vous occuper euh, de la maison, de la famille et ensuite hein, pour vous occuper de vous et de votre apparence physique.